Bon nombre de chefs d'entreprise au Québec, consultants, managers, travailleurs autonomes, etc., savent gagner de l'argent mais ne savent pas forcément le conserver. Moyen de ça, quelques années, j'ai créé plusieurs entreprises et j'ai pu sécuriser les revenus de mon entreprise à travers l'immobilier. Voici le chiffre d'affaires d'une entreprise. Okay? Donc, que tu sois consultant, chef d'entreprise, manager, tu génères un chiffre d'affaires, tu sais, génères de l'argent, c'est très bien. À la fin du mois, il va te rester. Du bénéfice ça c'est ce qui te reste bon nombre d'entreprises qu'est ce qu'elles font c'est que et elles dépensent tout en fait elles dépensent tout et à la fin de la journée il ne reste plus rien et si jamais demain il y a une récession économique si jamais demain il y a un changement au niveau des règles etc bah, l'entrepreneur il devra repartir de zéro alors que si à travers l'argent que génère ton entreprise tu arrives à le mettre en sécurité tous les mois tu vas pérenniser ton entreprise, tu vas protéger ton entreprise à travers l'immobilier. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait à travers l'immobilier Québec, c'est qu'on accompagne bon nombre d'entreprises, bon nombre d'entrepreneurs, bon nombre de consultants à se sécuriser grâce à l'investissement immobilier. Car c'est facile de gagner de l'argent quand tu es entrepreneur. Si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et que tu es entrepreneur, ça veut dire que tu sais gagner de l'argent. Mais est-ce que tu sais sécuriser ton argent et le multiplier davantage Et ça, c'est la vraie richesse. Si tu as apprécié cette capsule, je t'invite à commenter, à la partager et même de m'envoyer tes questions en commentaire et je répondrai. A très bientôt, ciao